Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam et aujourd'hui je fais une vidéo spécialement pour toi Oui, pour toi qui es probablement abonné à ma chaîne YouTube Peut-être que tu fais partie des 461 personnes abonnées à la chaîne et donc moi cette vidéo c'était vraiment pour remercier ben, toutes ces personnes pour te remercier pour remercier les 461 personnes à l'heure actuelle qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. Et donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'être là, de me suivre, parce que du coup, ben, ça me motive aussi à continuer ben, mes vidéos sur YouTube et cette aventure qui est vraiment très chouette et qui m'a bien enrichie durant toute cette année. J'ai un peu du mal à m'imaginer ce que ça fait 461 personnes comme ça. Euh, vous imaginez, ben, là, moi, je suis devant ma caméra, J'ai n'ai pas l'impression d'être devant 461 personnes et euh, je pense que je me sentirais vachement plus stressée et plus mal à l'aise. Quoique la caméra, ben, c'est un peu le reflet de soi-même, donc c'est aussi malaisant à certains moments. Mais donc 461 personnes, ben, imaginons, c'est peut-être euh, l'équivalent de ça. Ah ouais, là, tout de suite, wow ah ouais, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Ah ouais, non, j'aime pas ça du tout. C'est bon, on reprend le décor. Et donc voilà, 461 personnes, franchement, c'est peut-être pas grand-chose pour plein de YouTubeurs qui ont plein d'abonnés, mais pour moi, c'est énorme. Comme vous l'avez vu, ça fait beaucoup de monde. Et puis, si moi, je peux déjà ne serait-ce qu'aider une personne, eh c'est que mon objectif avec cette chaîne YouTube est réussi. Donc... Merci à vous, merci à toutes les personnes aussi qui me regardent mais qui ne sont pas abonnées euh, parce qu'elles ont pas l'utilité d'être abonnées à ma chaîne, elles ont vu une vidéo qui les intéressait ou aussi pour les personnes qui n'ont pas d'abonnement mais qui regardent quand même mes vidéos. Donc merci à vous, merci à toi et euh, merci ben, aux aussi euh, abonnés, je l'espère, euh, car l'aventure n'est pas finie. J'ai en effet ben, bien envie de continuer euh, l'aventure YouTube. Ici, après un an sur YouTube, j'ai publié plus ou moins 34 vidéos, donc on va dire ben, 3 vidéos par mois. Et ça a été pour moi très enrichissant, très formateur. Et aussi, ça m'a permis ben, d'échanger avec vous. Vous avez été quand même nombreux à me poser des commentaires, à venir me parler sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir vous abonner à, la, à, ma, à mon compte ou à venir me poser des questions aussi directement sur Instagram, je suis très active et je répondrai avec plaisir. Donc, j'ai pu vraiment rencontrer pas mal de personnes virtuellement, la plupart du temps, et c'est assez chouette de pouvoir partager cette passion avec d'autres passionnés, avec des débutants, des moins débutants et autres. Donc, vraiment très, très chouette pour ça. Et alors, ben, pour l'avenir de YouTube, ben, je compte bien continuer mes vidéos, mais je suis sur un gros projet qui n'est pas forcément lié directement à la chaîne YouTube, en tout cas à cette chaîne-ci, et euh, mais qui aura quand même de toute façon un impact dessus dans, les, dans le long terme, ça c'est sûr, à moyen et à court terme. ben ça va peut-être avoir plutôt un impact négatif dans le sens où je serai peut-être un petit peu moins productive, mais je vais quand même garder ce rythme que j'ai eu d'avoir publié trois vidéos par mois. J'espère m'y tenir et euh, ben je, voilà, je ferai tout pour. En tout cas, je ne vous en dis pas plus sur mon projet. Et c'est aussi l'idée, voilà, si je tourne sur un fond vert aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Euh, c'est parce que je n'ai pas trop envie que vous... Enfin, voilà, Le décor, tout ça, est un petit peu euh, mis entre parenthèses pour le moment. Donc, je n'ai pas trop envie de vous en dévoiler plus, mais le fond vert est un petit peu ben, voilà, pour garder le secret, de toute façon je reviendrai avec une autre vidéo un peu plus tard où je vous explique ce gros projet et j'espère ben, que vous serez là pour me soutenir et euh, en tout cas moi je suis très impatiente de me lancer à fond dans ce projet, j'ai déjà commencé ça me prend déjà pas mal de temps mais voilà, vous comprendrez tout dans les prochaine vidéo. Donc, bilan de la chaîne, mais j'en ai déjà parlé, voilà, formateur, enrichissant, des rencontres. Aussi, le fait d'être ambassadrice Lumix a été hyper chouette pour moi, hyper intéressant, dans le sens où j'ai pu tester pas mal de matériel et vous les présenter. Certaines personnes m'ont un peu reproché le fait que je ne présente que des appareils Lumix. Eh bien, il n'y a qu'une raison à ça, c'est que je n'ai pas la possibilité d'avoir d'autres matériels à prêter, d'autres appareils à prêter. Donc oui, je présente du Lumix parce que ben, Lumix me prête les appareils et donc je peux les tester et vous les présenter J'ai pas envie de vous parler des appareils que je n'ai jamais eu en main, ça n'a pas de sens parce que moi j'ai plutôt envie de vous faire un retour d'utilisateur plutôt qu'un retour d'informations sur papier, donc voilà c'est un petit peu la raison pour laquelle je ne présente que des appareils Lumix, après considérez aussi que moi je vous présente ces appareils Lumix, c'est aussi parce que euh, j'imagine que vous êtes à la recherche de plus d'informations sur cet appareil, que vous l'avez déjà peut-être envisagé d'acheter, que vous souhaitez plus d'informations. Je ne suis pas là pour vous vendre les appareils, je suis juste là pour vous donner des informations et mon ressenti par rapport à l'appareil. Donc voilà pourquoi je ne présente que du Numix. Mais si toi, par exemple, tu as envie de me prêter euh, d'autres appareils, je ne suis pas contre et je suis ouverte à vraiment... Euh, tout plein de choses. Je n'attends que ça, de pouvoir vous proposer du contenu diversifié et de qualité, et tout ça de manière sympathique et avec le sourire, bien entendu. Le sourire, c'est très important. Bon, voilà, je vais un peu clôturer cette vidéo là-dessus. Je vous remercie encore. Je vous remercie 461 fois. Merci, merci, merci. Et aussi, vraiment, je voulais vous souhaiter de très joyeuses fêtes, que cette année se termine bien pour vous. Entourez-vous des gens que vous aimez, de votre famille, de vos amis. Et puis, je vous souhaite aussi une excellente année 2020 qui va arriver. Profitez bien, soyez heureux et n'oubliez pas, souriez quand vous fumez Bon, j'arrête. Tchuss <rire>